Bonjour, nous allons vous présenter notre travail personnel encadré, ayant pour matière les maths et l'anglais. Nous avons choisi d'intituler notre travail « La magie mathématique », avec comme problématique « Comment la magie donne-t-elle l'illusion de hasard ?» La magie devint à la mode au XVIIIe siècle. Et bientôt, les spectacles de prestidigitation se firent dans des théâtres, construits seulement à cet effet, plutôt que dans la rue. Cela favorisera la création de trucages de la scène dont la magie moderne fera bon usage. Entre chaque grande illusion, les artistes font de petits numéros devant le rideau, avec des cordes, des foulards, des cartes, pour avoir le temps d'installer le matériel de l'illusion suivante. Et petit à petit, ces numéros deviennent un spectacle à part entière, avec l'arrivée du close-up, mot venant du cinéma gros blanc. Par exemple, en France, Bernard Billis fait des close-ups, Il intervient dans le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Nous avons réussi à le rencontrer, et il nous a parlé de sa carrière. Il a passé un certain temps aux états unis où il a commencé à manipuler les cartes. Toutes ces sortes de magie trouvent un nouveau terrain d'accueil, la télévision. David Copperfield aligne chaud sur chaud aux états unis avec toujours plus de succès, bientôt suivi par les jeunes loups comme David Blaine qui invente ou réinvente la magie de rue. En un premier temps, nous allons vous présenter une biographie illustrée en anglais de David Copperfield. Dans un deuxième temps, la présentation d'un tour de prédiction en anglais, puis des explications en français sur les mathématiques présentes dans ce tour. Et troisièmement, la présentation d'un autre tour de cartes, en français cette fois, avec également les explications associées. David Copperfield was born on September the 16th, in 1956, as David C. Cotkin. He is an American illusionist. He was elected by the Forbes magazine as the biggest commercial success of the magician's history. When he was 10, he began to practice the magic as Davino Boy Magician in his district. When he was 12, he became the youngest person never accepted at the Society of America Magician. The young Copperfield was shy and solitary, and saw so the magic light a means of get self-confidence than girls. His career seriously began when he was discovered by Joseph Keyes. His illusions made disappear the statue of Liberty. he made levitation on the Grand Canyon, and he walked across the Great Wall of China. On January in 2011, David Copperfield participated in the cast of the film Burt Wonderstone, with Chief Carroll, Jim Carrey, James Godolphini, and Olivia Wilde. Him and his team developed illusions used in this film. Copperfield won 21 Emmy Awards on 38 candidatures, 11 Guinness World Records, and one star on the Hollywood Walk of Fame. I will show you a card trick. For the card trick, we need some pack of 52 cards without jokers. We ask to a random person to mix the cards. So now, we count out and turn over 26 cards. After this, we put them on the bottom after collect. Now, we turn three cards of the top of the pack. We add until the 10th cards unless the cards are a 10, or a queen, king or jack because it takes as value a 10. We count the total of the three first cards. We found the magic number and 22 je vais vous expliquer les mathématiques présentes dans ce tour nous allons donc distribuer 26 cartes et retenir la septième, donc 5, 6, 7, le 6 de cœur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nous avons donc deux paquets égaux de 26 cartes, car le paquet comporte 52 cartes. On met les cartes distribuées en dessous. Donc la carte mémorisée est à la 26e plus 7e position, ce qui nous donne la 33e position. On va distribuer 3 cartes. 1, 2, 3. On suppose que ce sont 3 figures ou 3 cartes égales à 10. Donc voilà. Donc notre carte est en 33e moins 3e position, c'est-à-dire la 30e position. Et là, nous avons 10 plus 10 plus 10, 30, soit la position de la carte. Si on change la dame de trèfle avec un 9 de pique, on doit toujours arriver à 10, donc on rajoute une carte. Et nous avons 10 plus 10 plus 9, plus une carte qu'on a rajoutée, qui est égale à 30. Donc, nous donc la carte mémorisée est à la 30e moins la carte qu'on a enlevée, c'est-à-dire une position. Donc la carte est en 29e position. Soit 10 plus 10 plus 9. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 de cœur, la technique mathématique marche donc puisqu'on nous avons retrouvé la bonne carte. Pour ce tour, nous avons besoin de papier numéroté de 1 à 6 ainsi qu'un jeu de cartes totalement normal. Nous allons sortir toutes les cartes de l'As au 6 de chaque famille, afin qu'elles correspondent au papier. Nous allons demander à un spectateur de prendre ce paquet et de vérifier s'il est normal. Il peut aussi le mélanger. Nous allons maintenant étaler les cartes sur la table afin de former un circuit de course. La carte mise au début au verso sera la ligne d'arrivée. Maintenant que c'est fait, je vais faire une prédiction. Je la note sur ce bout de papier et la place au milieu de la table. Désormais, le spectateur va piocher l'un des papiers numérotés. Et le numéro sur lequel on tombe désigne la xème carte. Par exemple, si on tombe sur le numéro 5, le joueur va partir de la cinquième carte en partant de la ligne d'arrivée, soit ici le 6. A chaque tour, nous allons avancer d'autant de cartes que le numéro de la carte sur laquelle il est arrêté. Toujours dans cet exemple du 6, le spectateur va donc avancer de 6 cartes. Et là, on tombe sur l'as. Donc on avance d'une carte. Ici, on tombe sur un 3. Donc on va avancer de 3 cartes. Là, on tombe encore sur un 3. Donc on va avancer de 3 cartes. Puis ici, on tombe sur un 5, donc on va avancer de 5 cartes, ensuite on tombe sur un 4, donc on avance de 4 cartes, là sur un 2, donc de 2 cartes, maintenant un 3, donc de 3 cartes. Le bouchon a maintenant franchi la ligne d'arrivée et s'est arrêté sur l'as de carreau. On sort la prédiction que j'ai faite tout à l'heure et il s'agit bien de l'as de carreau. Je rappelle que bien évidemment je ne savais pas avant de commencer le tour sur quelle carte nous allions partir et donc je ne pouvais pas prévoir à l'avance quel allait être son trajet. Je présume que vous vous demandez comment ça marche. Je vous propose que nous prenions non pas un seul pion au départ, mais six, et qu'on les met sur chacune des six cartes de départ afin de voir ce qui se passe si nous étions partis d'une autre carte. Donc le bouchon violet et le bouchon rouge sont sur la même carte, donc ils vont suivre exactement le même chemin. Je suis donc sûr qu'à la fin de la course, ces deux pions se retrouveront au même endroit. Puis le noir et le vert se rejoignent à leur tour. Le bouchon orange finit par rejoindre le bouchon noir et vert. Les deux groupes de bouchons sont réunis, et il ne reste plus que le bleu. Et à la fin, tous les bouchons sont réunis sur une même carte, l'as de carreau. Ce qui fait donc que, quelle que soit la carte de départ, on est sûr que tous les pions se retrouveront sur la même carte finale. Voilà pour ce qui en est de la pratique. Passons maintenant à la théorie. Le tour de carte que nous venons de voir utilise ce qu'on appelle en théorie des probabilités un phénomène de couplage. Pour comprendre ce qu'est un phénomène de couplage, prenons un exemple simple. Mais tout d'abord, en mathématiques, qu'est-ce qu'un couple C'est assez clair et transparent par son nom. C'est lorsqu'on prend deux choses que l'on associe ensemble. Par exemple, si on veut repérer la position d'un point sur un plan, eh bien cette position va être donnée par deux nombres que sont son abscisse et son ordonnée. Dans ce cas-là, où il ne s'agit que de nombres, eh les choses fonctionnent de façon très simple. Si vous connaissez parfaitement l'abscisse et l'ordonnée, alors vous connaissez parfaitement la position du point. Mais lorsqu'on arrive dans la théorie des probabilités, cela devient un petit peu plus compliqué. Pour comprendre ce phénomène, prenons deux objets simples qui permettent de créer du hasard. Deux pièces comme ceci, une bleue et une roue, avec un côté pile et un côté face. Pour connaître parfaitement le fonctionnement d'une pièce, il faut donner ce qu'on appelle sa loi de probabilité. Par exemple, pour la pièce bleue, si nous supposons qu'elle est bien équilibrée, eh bien sa loi de probabilité est toute simple. Il suffit de dire qu'il y a 50% de chance pour que la pièce tombe sur pile et 50% de chance pour que la pièce tombe sur face. De la même façon, pour la pièce rouge, si elle est bien équilibrée, sa loi de probabilité sera identique. Nous avons donc ici la loi de chacune des deux pièces prises séparément, mais nous pouvons maintenant nous demander quelle est la loi de probabilité du couple formé par ces deux pièces. Autrement dit, si je lance ces deux pièces simultanément, quelles sont les configurations possibles et quelle est la probabilité de chacune d'entre elles Pour ce qui est des configurations possibles, c'est assez simple d'en faire la liste. Il y a pile-pile, pile-face, pile face-pile, et face-face, il y a donc quatre possibilités sur la façon dont les pièces vont tomber. Si on veut maintenant trouver les probabilités de chacune des configurations, et eh bien c'est toujours assez simple, les pièces sont parfaitement équilibrées, donc chacune des configurations a une chance sur quatre, soit 25% d'arriver, ce qui est la loi de probabilité du couple formé par ces deux pièces. Regardons maintenant la loi de probabilité de ce couple-là. Vous pouvez voir que les deux pièces sont reliées entre elles par une barre rigide, mais il y a toujours une pièce rouge et une pièce bleue. Cependant, si on lance les deux pièces et que la pièce rouge tombe sur pile, la pièce bleue tombera également obligatoirement sur pile. A l'inverse, si la pièce rouge tombe sur face, la pièce bleue tombera également sur face. Autrement dit, si je veux écrire la loi de probabilité formée par ces deux pièces-là, eh il y a 50% de chance pour que ça tombe sur le couple pile-pile, 50% de chance pour que ça tombe sur le couple face-face et 0% de chance pour pour que les pièces tombent sur pile-face ou face-pile. Vous remarquez donc que la loi de probabilité du couple formé par les deux pièces n'est pas le même que précédemment, alors que les lois de probabilité formées par chacune des pièces dépendantes restent le même. Dans les deux cas, la pièce bleue a toujours 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face, il en est de même pour la pièce rouge. Je vous ai montré deux couplages différents assez classiques, mais on peut également imaginer un couplage moins rigide, comme celui-là, où les deux pièces sont reliées entre elles par une bande souple. Cette bande souple fera en sorte que les deux pièces auront plutôt tendance à tomber sur les mêmes faces, mais elles peuvent quand même varier et tomber sur des faces différentes. Alors ici, dans ces exemples, les couplages sont extrêmement visibles, parce qu'on voit les liens qui existaient entre les pièces. Mais dans la vie quotidienne, on rencontre des phénomènes aléatoires pour lesquels il existe des couplages, mais dont le lien n'est pas si évident et souvent on se laisse avoir par le phénomène car quand le lien de couplage n'est pas si évident que ça on a plutôt tendance à imaginer que les deux phénomènes sont indépendants comme les deux premières pièces qui ne sont pas reliées et c'est précisément ce qui se passe dans le tour que nous venons de faire plus tôt les différents chemins que peut emprunter la voiture ne sont pas indépendants ils sont couplés de manière à ce qu'il y ait une très forte probabilité de tomber sur la même carte à la fin mais comme ce couplage n'est pas si évident que ça notre cerveau a tendance à se laisser avoir et considère intuitivement que les différents chemins sont indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et c'est ce qui crée cette illusion de magie. Sur ce, nous vous remercions d'avoir regardé notre travail et espérons qu'il vous aura plu.